Oh les au chicro bienvenue aujourd'hui sur Mine Ace pour la suite, donc la deuxième partie. Écoutez, on avait plutôt bien kiffé et bien flippé sur la première. Pourquoi pas faire la deuxième partie et essayer de finir ce jeu Écoutez, c'est parti. Donc là, si je me souviens bien, euh, nous devions récupérer 3 PC et les activer avec une espèce de zombie chelou qui nous poursuit, c'est ça. Hein. D'ailleurs, j'avais bien flippé à la fin de la première partie. Bref, c'est parti. Voilà, on est arrivé ici. Oh, crap, il est arrivé. Ok, c'est parti. C'est le moment... Oh là là, le gros labyrinthe... Ah Le gros labyrinthe de ouf Ça commence direct, les crocs <rire> euh, D'accord. Du calme. Du calme. Euh, pour la oh, la la la la la la la la la ça va être super. Ah, y en a là euh, X là. la la la la la la la la la Ok 2 1 et 2 Ah la la la là là, là oh, y en a combien, y en a combien oh, merde. Je suis mort, je suis mort ouais Première mort. <rire> ok c'est pas grave. J'ai le temps, j'ai tout mon temps monsieur le monstre. Oh là là il est là-bas. Vite, vite, vite, vite. J'ai tout mon temps. Ok. Ok. Ah c'est bien ça sauvegarde par contre. Cool. On n'a pas à faire les deux autres. Euh, on n'a pas à refaire les trois. Vu qu'on en a trouvé un, il nous le compte. Ça c'est sympa. Ok, donc bah, plus, plus que deux du coup. Donc ça c'est celui que j'ai chopé. Putain, je suis vraiment nul. NON Oh oui Allez, p putain, et sous de ma gueule, c'est plus X maintenant C'est bon, allez, je vais mourir là, je m'en fous Je m'en fous de mourir, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens C'est horrible Ta gueule, oh Oh Oui, oui, oui Tu l'as dans le cul Ok, on a est à 3 C'est pas, merde Oh, oh, ah. oh, putain, on est revenu chez nous Merde, on est revenu chez nous. Enfin, ah merde, tant mieux, tant mieux dans, dans, dans un de sens, tant mieux en fait. Ok, oh putain, ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. J'en pouvais plus. Alors, on a toujours pas le code. Nous n'avons toujours pas le code, les causes. Oh, regardez le cadre, il a changé. Le cadre a changé de tête. Oh là. c'est de pire en pire. On va rallumer toutes les lumières, d'ailleurs, est-ce que je peux prendre cette fois le... Attendez. Est-ce que je peux prendre cette fois ce truc-là Non, je peux toujours pas, hein. C'est vraiment chelou, ça. La porte-là est toujours bloquée. Je regarde s'il n'y a pas un truc qui a changé depuis la première partie. Oh, la vache Il y a une lampe qui vient de péter. <rire> oh, non Pas deux Non, deux, c'est trop. Non, trois Trois, c'est encore pire Pas celle-là, pas celle-là, s'il pas celle-là. Je, je vais fermer la porte, là. Pas celle-là. Pas cette, oh, putain. Il y a une chaise qui vient de bouger ou de péter, je sais pas. C'est un peu le même bruit. What the fuck is this shit Un pied de biche. Le crowbar... On peut pas la prendre. Le yeah. crowbar and it is ou onto the chain. Elle est attachée à la chaîne en gros, d'accord Donc en gros c'est... Ah mais oui la chaîne La chaîne, mais oui Chaîne égale, pince à chaîne Les creuses, voilà cette fois on peut la prendre Yes Yes, yes, yes, yes Yes On l'a Du coup on va aller péter La porte, la porte en bois Ici Là, on va la péter Yes Ah c'est bon ça, regardez moi c'est une petite salle de torture comme on les aime, une clé. Ok, good. Notre maison est vraiment étrange. Je sais pas pourquoi on avait des trucs dans ce genre. On a chopé une clé. Alors peut-être la clé de la sortie. Enfin, de la porte de. Non. Du coup, c'est peut-être la clé du coffre-fort. Non plus. Ah, la clé de la porte verrouillée. Oui, Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Que suis-je bête cette porte-là Elle est verrouillée depuis le début du jeu. C'est parti. Eh bah ben non. <rire> eh bah ben non, je ne peux pas l'ouvrir. Euh, pourquoi je ne peux pas l'ouvrir bon, Retourne voir. vite. Retourne voir. Ah J'allais dire retournons voir dans cette salle de. Putain. Vite. Oh le con, je peux plus allumer. Je peux plus allumer les lumières. Ah Bien joué Oh putain, il y a des chaînes de partout qui pendent maintenant. What the fuck C'est quoi ça Ok, écroze. Pas de panique. Je contrôle la situation. Comme toujours. <rire> euh... Merde. Ok. Ok, ok, ok, ok, ok. Je, je ne peux pas allumer les lumières. Ah Putain, mais mets pas dans le noir au moment où il y a un bruit, bordel Est-ce que c'est cette porte qui vient de s'ouvrir Non. Il y a eu un bruit de porte ah oh, le con, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se cache derrière ce coffre en fait parce que le but du jeu c'est de l'ouvrir hein, quand même, je viens le préciser. Non pas. Une... Non pas être. Une... Non pas être trop sonneuse Tiens pas me faire ça Oh là là là là, c'est horrible. <muches> <muches> Enculé Enculé enculé Désolé Je suis grossier mais là ouais. Putain Ah merde Ah j'ai plus de. Ah une note une nouvelle note Hey Tom, it's your mother here, c'est ta mère ici I just wanted to see how you were the... de Ding, je sais pas. The doctor said that your coma is not so bad and that you should be up soon. I hope they are right. I hope you're reading this right now. I just wanted to let you know that we we'll never stop. D'accord, donc nous étions dans le coma et le docteur nous a dit qu'on allait se réveiller. Donc notre mère nous, avait, nous a écrit une, une espèce de lettre euh, d'encouragement, Enfin, pas vraiment d'encouragement, mais d'accueil. De... Enfin, c'est chelou. Ah, mais on était dans cette pièce tout le temps Attends, attends, attends, attends Ici c'est la pièce qui était fermée depuis le début du jeu Vous êtes d'accord Donc il y a toujours les chaînes, il y a toujours les chaises Alors est-ce qu'on peut ouvrir le... Putain on peut toujours pas ouvrir le coffre On peut rallumer les lumières Ouais ok Alors attends j'essaie de comprendre là Oh Ok la pièce a encore changé Bon on, écoute on va rentrer Ça a encore changé bordel Vite, vite, vite, vite, vite, une porte Oh ah, non, non, non Space to jump Ah, on peut sauter, putain, je savais même pas Wow, non, je vais jamais y arriver Oh non, non, pas ça Non, s'il vous plaît Non, s'il vous plaît, pas ça Oh là là, mon dieu, ça va être horrible Oh putain, ça va être horrible. Bon, on se retrouve dans 30 minutes, les crozes, le temps que je finisse ça. <rire> oh putain, je déteste. Ah, je déteste ce genre de truc. Oh non Non, clairement, clairement, je vous le dis. Clairement, ça va être hyper chaud, là. Mais ça va être genre super méga hard, hein. Je suis vraiment pas doué pour ce genre de bordel. Oh, en plus, c'est mal foutu ah, j'ai compris, en fait, il ne faut pas... Ah, j'ai compris. En fait, il faut pas courir. Il faut juste marcher tranquillement. On est bon Il y a une lumière, là, on va... Le jeu d'horreur se transforme en jeu de... ah En jeu de plateforme. C'est bon, on a réussi. Je suis à la lumière. Presse E to obtain your conscience. Ah, du coup, je vais peut-être vraiment me réveiller cette fois, vu que nous étions dans le coma. Je sais pas. Tom, Tom. très intéressant en tout cas. Tom. Tom, you wake up? Tom. You don't get to decide when you wake up. That's my job. And you still have a whole some ways to go. What You think this was bad <laughs> You have no idea what's coming. Euh, uh, end. Oh non, non, non, non, non. Bon, bah, écoutez les crews, on a fini Min's Eyes, alors qu'est-ce que j'en pense Vous vous posez peut-être la question. Euh, qu'est-ce que j'en pense C'était un très bon horror game, j'ai adoré, euh, j'ai terriblement flippé sur ce jeu. Encore une fois, il est gratuit les crews, je vous laisse... Checkez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez le télécharger totalement gratuit sur Steam. Profitez-en. Alors, je regrette un peu qu'on n'ait pas pu ouvrir le coffre. Peut-être qu'il y avait un code à choper dans la maison que je ne l'ai pas trouvé. Euh, C'est assez dommage. On ne saura jamais ce qu'il y a derrière le coffre. Donc, ouais, pour conclure, on était dans le coma pour, pour moi, hein, pour ma part de ce que j'ai compris. Donc, nous étions dans le coma. Et je sais pas ce qui s'est passé, euh, on, on a rêvé, on, je ne sais, sais pas. Écoutez, si vous avez compris l'histoire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir l'histoire et ce qui s'est passé, j'ai pas tout compris. Bref, on a un score ici. Total Game 22. Alors j'ai joué pendant 22 minutes au jeu. Euh, total Death, je suis mort 8 fois. J'ai collecté un Teddy sur 5, c'était le premier qu'on a eu. Donc euh, au début de la première partie, on avait chopé un ours. J'en ai eu qu'un pour finir. Total Match Light 39. Ah et nous avons allumé 39 allumettes. Score total, 7556. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Sur ce, les crozes, si vous avez apprécié ce petit let's play sympathique sur Min S, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains horror games. Sur ce, portez-vous bien les crozes, et je vous dis à très bientôt. Ciao